Oh, 612, ça va monter là Une fois n'est pas coutume, on va passer par la porte de Champeret pour aller bosser puisque j'ai dû aller faire le plein et il y a eu la flemme de le faire ce week-end Je ne me remercie pas Non, il se remet à pleuvoir. Il plus toute la journée, parfois très fort. Puis qu'on a pris la moto, ça allait. Et là, évidemment, ça change la donne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bon week-end lundi 26 septembre de mémoire, je crois que c'est ça. Euh, moi, ça va super. Vous savez que j'ai repris le rugby. Premier match de championnat hier, on a gagné 66 à 0. Autant dire qu'on a passé un bel après-midi. En face un peu moins, le retour a dû être dur, Vous avez une heure et demie d'aller, une heure et demie retour je crois. Mais euh, voilà, fait du bien, on a marqué 10 essais je crois. fait plaisir de reprendre dans ces conditions-là. attaque une nouvelle semaine de boulot. Et puis voilà ma foi Le peur les oui bien trouver une belle façon d'esquiver le feu alors c'était peut-être une priorité à droite là, au niveau du scout j'ai été gourmand croquant mais il n'y a pas de lézard nous voilà fond proximité du périph' on pouvoir tracer jusqu'au taf oh il est chaud, faire du sur place à moto c'est pas simple alors à vélo et en plus il a le temps de râler, il est bon il est bon il faudrait qu'on passe devant l'ambulance avant qu'elle se mette à doubler tout le monde Ouais, si, il me laisse passer, je crois. Ouais, il me laisse passer. Si, merde. Poussez-vous. J'ai pas l'impression qu'ils se mettent particulièrement... Non, ils s'en foutent l'ambulance. Ils se laissent porter par le trafic. J'ai mal aux épaules, et aux bras, et au pecs. Je vous raconte pas. Ça faisait... Euh... 5-6 ans que j'avais pas fait de touche de rugby que j'avais pas soulevé, je suis porteur moi parce que bon, je fais plus de 100 kg euh, j'ai du respect pour mes collègues donc je saute pas Mais du coup je porte et euh, putain, pour l'entraînement on a fait euh, 30 touches j'ai soulevé moi le, je suis le seul, je suis en pivot donc je saute, je soulève et le premier sauteur et le deuxième, selon là où la balle va et donc on a fait 30 touches pour s'entraîner Je suis le seul à avoir soulevé 30 fois des mecs de 80 kg 3 fois 8, 24, 240 2400 J'ai soulevé 2 4 tonnes 4 en, en un quart d'heure J'ai mal Et ça c'était le matin, c'était l'entraînement, c'était pour la mise en forme Donc l'après-midi, autant vous dire que putain c'était pas brillant De mon côté, n'est-ce pas J'ai mal Toi dégage un peu Alors mp euh, décide-toi mon frère. Merci. Ah oui, non le car. Tic tac, tac, tic tac, tic -tac, -tac, -tac, tac, oui. Oh. Un jour ça va me fracasser le flexus là, tous ces rebonds euh, à cause de la chaussée mal faite. Là. Je pense de me tasser comme un loukoum sur ma selle. Travail. Flemme, flemme Allez, périf fermé. Périf, périf. Oh, de mieux en fermé Périf fermé On va passer un peu au cœur de Paris Et puis on va le reprendre plus long, quoi. Périf fermé euh, sur la portion qui m'intéresse Au départ en tout cas C'est pas cool La température a chuté d'un coup mes amis a oh, pas vu venir celle-là Il y a un endroit où tourner à gauche C'est peut-être là hein. Périphérique, celle-là Je suis passé l'autre jour, j'ai déjà oublié Si, c'est là Si, c'est là Ah non, maintenant, ça c'est sa porte de Passy Voilà, c'est là porte de la muette, c'est celle-là, j'arrive jamais à la situer. Ça y est, j'ai capté le chalut. On arrive sur le photomaton, alors on s'élance, mais pas trop généreusement non plus. Et puis derrière, ben, la voie libre. Mais ça va pas, non, je me suis encore trompé. <rire> mon hein. Je me trompe encore entre les gniotres. Et... Bon, il récupère hein. Meuf par les pneus dans un camion. ça fait beaucoup d'alcoolique. Merci à tous les deux. Des braves gens. Doucement fraté, doucement, doucement. C'est une façon de voir la vie euh, particulière, mais audacieuse, mais particulière. Allez, on va essayer de l'avoir celui-là. Sans mettre le yep. Avoir une joie, de une va pas tarder à passer au vert, et voilà, connaissance du terrain, les gars, avantage sur l'adversaire. Bon, ben voilà, tout ça pour dire que c'était un retour sans grabuge, hormis euh, l'entrée de périph' euh, qu'on a mal jaugé. Et puis, ben je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et puis je vous dis à demain, <rire> ciao, ciao.